Voici ce que tu dois savoir sur les relations diplomatiques entre les Premières Nations, la Nouvelle-France et les 13 colonies. Les Français établissent des alliances avec les Inus, les Anishinabés, les Anishinabés, les Anishinabés, ouais, les Français établissent des alliances avec les Inus, les Anishinabés. Comment les conflits influencent-ils les relations entre Européens et Autochtones? Au début du XVIIe siècle, les Français établissent des alliances avec les Inuits, les Anishnabés, les hurons wendat En faisant ça, les Français s'introduisent dans des conflits de leurs alliés autochtones. Par exemple, les Français s'impliquent dans les guerres iroquoises, un conflit qui oppose, entre autres, la Confédération Huron-Wendat et la Ligue des cinq nations. L'expansion de la Nouvelle-France contribue surtout à l'augmentation des tensions entre les hurons wendat et les Iroquois. Les Iroquois voient les alliances entre les Français et les Huron-Wandat comme une menace à leur propre réseau de commerce des fourrures. Ce commerce est important pour les nations iroquoises parce que ça leur permet d'acquérir des produits européens auprès de leurs alliés britanniques. Quelles sont les conséquences des guerres iroquoises Entre 1648 et 1650, une série d'attaques de la part des Iroquois détruisent la Huronie déjà lourdement affaibli par les chocs microbiens, Malgré la dispersion des Hurons-Wandat, les guerres Iroquois se poursuivent. Les Iroquois cherchent à limiter l'avancée des Français dans la région des Grands Lacs, en effectuant des raids sur les villages à Nouvelle-France. Mais à partir de 1665, les Français comptent sur le régiment carignan salière pour défendre la colonie et attaquer les villages Iroquois. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, aucun camp ne réussit vraiment à vaincre l'autre ce qui pousse plusieurs nations autochtones, ainsi que les dirigeants de la Nouvelle-France, à souhaiter une paix durable. Comment se déroule la Grande Paix de Montréal de 1701 À partir de 1697, les Français, leurs alliés autochtones et les Iroquois souhaitent mettre fin aux guerres iroquoises. Durant quatre ans, plusieurs nations autochtones participent aux négociations, qui se déroulent souvent à l'initiative du chef Huron-Pétain, Gondiaron. Gondiaron parcourt un vaste territoire pour allier les Premières Nations à la Grande Paix. En plus des Français, c'est plus d'un millier de délégués autochtones qui se rendent à Montréal en 1701 afin de sceller la paix. Avec ce traité, les gouverneurs de la Nouvelle-France se proposent d'arbitrer les futurs conflits entre les Premières Nations, ce qui augmente l'influence française en Amérique. Quels sont les impacts des guerres européennes sur les colonies nord-américaines? En plus des guerres iroquoises qui se déroulent en Amérique, les rivalités entre les métropoles d'Europe engendrent aussi des conflits dans les colonies. Par exemple, lorsque les Français et les Britanniques entrent en guerre, la Nouvelle-France et les 13 colonies sont également en guerre, puisqu'elles sont dépendantes de leur métropole au plan politique. Lorsque les guerres européennes engendrent des affrontements en Amérique, on désigne ces rivalités comme des guerres intercoloniales. Pendant les quatre guerres intercoloniales, il y a eu des grandes batailles des victoires, des défaites, autant du côté anglais que du côté français. Mais les événements militaires dans les colonies ont peu d'importance au final. Ce sont les résultats en Europe qui scellent réellement les traités de paix à la fin des guerres. Et ces traités ont des répercussions directes dans les colonies. Par exemple, le traité du d'Utrecht de 1713 force la France à céder les territoires de Terre-Neuve, de l'Acadie et de la baie du son à la Grande-Bretagne. Pour conserver leur accès aux ressources de pêche de l'Atlantique, les Français s'installent à Louisbourg, sur l'île de Cap-Breton, où ils construisent une forteresse. Comment la guerre de la conquête s'amorce-t-elle? Au XVIIIe siècle, la Nouvelle-France et les Treize colonies sont en pleine expansion. Alors que la Nouvelle-France poursuit l'exploration du territoire et le développement du commerce des fourrures, les Treize colonies, elles, connaissent une importante croissance de leur population. Cette expansion des empires coloniaux renforce leur intérêt pour un territoire, la vallée de l'Ohio. La colonie française le convoite pour le commerce des fourrures, tandis que les 13 colonies veulent amorcer le peuplement et l'exploitation de ce territoire. En 1754, des négociations entre les deux puissances coloniales au sujet du contrôle de la vallée de l'Ohio se transforment en affrontement militaire. C'est le début de la guerre de conquête en Amérique. En 1756, la guerre de Sept Ans est déclarée en Europe entre la France et la Grande-Bretagne, ce qui ne fait qu'intensifier le conflit entre leurs colonies. D'un côté, la Nouvelle-France dispose de forces militaires mieux organisées que les 13 colonies et elle entretient un vaste réseau d'alliances avec les différentes nations autochtones. De l'autre, les 13 colonies détiennent de nombreux navires, une population beaucoup plus importante et un plus grand soutien de leur métropole. Comment la guerre de la conquête se déroule-t-elle En plus des affrontements dans la vallée de l'Ohio, les rivalités entre la Nouvelle-France et les 13 colonies se déplacent en Acadie. Même si l'Acadie est sous le contrôle britannique depuis 1713, elle est majoritairement peuplée de colons d'origine française, les Acadiens. Les Acadiens sont peu intéressés à joindre les guerres intercoloniales ou à prêter allégeance au roi britannique. Ils cherchent plutôt à rester neutres. Cette résistance ne convient pas du tout aux Britanniques, qui déportent de force 10 000 Acadiens vers les 13 colonies, les Antilles et l'Europe, en 1755 et 1763. En plus de déraciner et de séparer les familles, la déportation des Acadiens conduit à la mort de milliers de personnes en raison des maladies et des famines qui surviennent lors de leur transport en bateau. En 1758, les Français sont victorieux au Fort Carillon, dans un combat qui oppose 4000 soldats français à 16 000 Britanniques. Mais quelques jours plus tard, les forces navales britanniques prennent la forteresse de Louisbourg, construite comme la porte d'entrée de la Nouvelle-France. La prise de Louisbourg permet aux Britanniques de poursuivre leur avancée dans la vallée du Saint-Laurent et d'empêcher les Français d'obtenir des ravitaillements de leur métropole. Les Français décident donc de replier leurs troupes afin de préparer la défense de Québec. En 1759, l'armée du général britannique James Wolfe atteint la région de Québec dès le début de l'été. Cette armée assiège la ville fortifiée durant plusieurs mois. Le 13 septembre, le général Wolfe envoie 4500 soldats durant la nuit pour atteindre les plaines d'Abraham et tenter de prendre la ville de Québec. Pour riposter à cette attaque, le général français Montcalm déploie ses soldats, soutenus par des miliciens canadiens et leurs alliés autochtones, parmi lesquels on retrouve des Iroquois des villages domiciliés, des Hurons-Wendat, des Abenakis, des Mi'kmaq, des wallace et même des peuples venus des Prairies. L'affrontement sur les plaines d'Abraham se fait à l'européenne. Les deux camps se tiennent face à face en rangées bien ordonnées, ce qui a l'avantage des militaires britanniques, plus expérimentés à ce type de bataille. Après la mort de centaines de combattants et des deux généraux, les Britanniques remportent la bataille des plaines d'Abraham et prennent la ville de Québec aux Français. Au printemps 1760, les Français lancent une riposte à partir de Montréal afin de reprendre Québec. Ceux-ci remportent la bataille de Sainte-Foy et c'est à leur tour d'assiéger la ville de Québec. Toutefois, cette victoire n'est pas vraiment décisive puisque les renforts britanniques arrivent par navire. Les hostilités dans la colonie prennent fin le 8 septembre 1760 avec la capitulation de Montréal. Malgré la fin de la guerre de la Conquête, il faut attendre la fin du conflit en Europe en 1763 pour connaître le sort de la Nouvelle-France.